Non, il a payé. Quand il vient. Est-ce qu'il a fini de manger Il dirait il s'est levé pour partir. Ah, oui, tu crois qu'il n'a pas payé, mais quand il vient, il dépose d'abord son argent. Ah, d'accord. Il sait qu'il mange 600 tous les matins. Quand il vient, il dépose son argent, il s'assoit, je fais son petit déjeuner, il mange plus. <rire> Bientôt, c'est toi qui dois foyer. <rire> Mon chéri, tu sais que c'est grâce à toi que j'ai ce café-là. Je sais, je sais, c'est naturel, c'est naturel. Je te dis, je vais te gâter. Pas? <rire> je vais te gâter. T'inquiète, Et... petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Voilà. Bon, j'ai une petite course tout à l'heure. J'ai un client à Bonaviri. Ouais. Il cherchait un emplacement à en Andoba. Je vais aller négocier ça pour lui et je suis sûr que d'ici la fin de la journée, ce serait concluant, mmh, hein? mmh. et je ne te dis pas. Ce soir, mmh. je t'amène dans une boutique. Ah bon mmh. Je t'amène dans une boutique, je vais t'acheter des petits vêtements sexy, mmh. ah! chocos. <rire> bon, je je suis trop sexy et j'ai même peur que les gens vont venir ici mais Non. De sommes plus dans les années 70, ah bon? nous sommes dans les années 2000. Et avec le réchauffement climatique, on porte les vêtements de plus en plus petits, dans les démembrés, les matelots. Ah! <rire> en 2000, il fait plus chaud et on s'habille avec des petits vêtements. Ah! Un peu comme chez les blancs. Un peu les blancs. <rire> J'aime être celui-ci. J'avoue qu'après avoir passé ce moment avec vous, je vais changer d'avis. Oh, ne vous inquiétez pas. Je serai toujours disponible quand vous voudrez. Je parle des amis là. <rire> D'accord. Espérons donc pourront vous faire passer du bon temps avec moi. Monsieur. Okay. Votre facture. Ah, D'accord. Oh, bon. Ça va, je vais jouer. Non, non, je vais jouer. Merci. Attention. Hein. La prochaine sera. Euh... <rire> <coughs> <coughs> ok Allô. And... Ah, yo. Bon les filles, je vous fais chacune une tasse de laine non D'accord Tu encore Elle est sympa hein? Oh très sympa même t'as pas idée Mais pas comme toi Non même ah. plus que moi même d'ailleurs C'est vrai ça oh, tu auras l'occasion de Waouh c'est super C'est ouais. comment ah, C'est oh. Oh, qu'est-ce que tu regardes là Non, non, non, c'est rien, ok Il n'y a rien. Euh, ma chérie Oui. Pourquoi tu regardes Dis-moi, qu'est-ce que tu regardes là Je ne peux pas le regarder. Je regarde la nature. Mais tu regardes mon mec. Quel mec Celui-ci. Ce... Il y a 10 garçons là. Elle rit, montre ses dents. Donc, c'est pour le bâton Silla là. Que tu me parles fort. Vous que c'est ton mec. Ton oh, tu l'as fermé. Tu la fermé. Tu, tu, tu penses qu'avec tous les garçons qu'il y oh, a oui, ici. Oui. Ça avait le même ce truc qui avait sorti jusqu'à tu te vante. n'importe quoi. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi tout ce vacances Demande à celle que j'appelle appelles copine. Non, je te demande à toi, c'est quoi Des copines me trouvent là, l'assise avec mon mec. Elle prend son temps pour dévisager celui que j'aime. C'est une raison ça pour laquelle tu dois créer autant de vacances dans le lieu de commerce de maman. Non mais attends, si tu veux voir ton mec, va aller, aller ailleurs, ici ce sont les clients. Ce n'est pas toi qui dois gâter le marché de maman quand même. Non mon non, mec, ce pas je dois... Sérieux. ce n'est pas sérieux. Tes invités, je les respecte. Respecte les miens. Oui, calme. Honnêtement. Je n'ai pas le droit de dire... Ce sont les clients. Je n'aime pas ça. Je n'ai jamais fait un coup pareil. Ok. Qu'est-ce Qu qui se passe Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est ta fille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maman. Vous allez répondre. C'est pas toi vois le Maman, la copine ne peut pas draguer mon petit ami. Maté, maté avant que je... Ton petit quoi? N'importe quoi là! C'est pas possible! La copine draguer ton petit quoi? Je t'ai dit quoi l'autre jour? J'ai dit que je ne veux pas voir le gars là ici, non? Je t'ai dit ça! Hein? C'est mon lieu de commerce ici! Si tu as ras de voir avec ton mère. allez ailleurs, pas ici! T'as compris oui, maman Je vais te gifler, ta face va devenir, va devenir rose Merde, tu te, tu te prends pour qui là Tu me connais assez non oui, maman Si je le vois encore il vient je vais te couper l'oreille Tu m'as entendu oui, maman Merde, allez passe t'asseoir là-bas Passe t'asseoir Merde, pour vous amusez avec moi Je vous ai toujours dit que ici c'est le lieu de commerce. Et c'est moi, moi qui cherche l'argent ici. Vous savez, ce commerce, que je vous pour lui. Votre papa est mort depuis vous avez vu qu'il m'a aidé ici. Ah, je me connais assez. Je vais te chiffrer. Ta face là va devenir rouge. Merde. Mon petit ami. Je. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit Je veux que je le vois encore ici. C'est le corps là. Allez, a les -la. choses là. Est-ce qu'elle va Biff Ah, il est malade. Ah, il te voit que tu n'as pas mangé de faire ma tête, c'est ça. Hey! Il faut manger doucement Hey Hey L'enfant de quelqu'un qu'on menace comme ça Hey Maman Choco C'est Alors ça va <rire> bon tu sais malgré ce bobo j'ai il était une fois une femme qui venait en harmonie avec son mari